non non non vous descendez s'il vous plaît je rappelle qu'il y a un coup de presse nous avons mis un coup de presse derrière s'il vous plaît on descend ça arrive un peu plus tôt vous descendez donc il y a un propos de presse pour la presse j'ai mis un coup de presse tout de suite après je voudrais que vous respectez un tout petit peu l'organisation parce que à chaque fois, on voit les rires. Donc vous allez voir, vous descendez, vous allez voir tout ce il après, et un chapitre de comme de dans c'est le qu'on presse. Ok, 3 de décembre, tu vas voir, les gros sont Merci, on y va. Ok, ça continue, ça continue, on continue. on Merci messieurs. Les amis, vous avez mis en face de vous là quand nous avons du direct nous avons le direct la première et le direct Allez-y, ma mec là, ma mère, bonne, ma mère, voilà, c'est aussi. Je la mets, je la mets là, je la là, la mets là. Ok Ok, vous vous traversez, vous traversez, vous, vous traversez, on y va, vous traversez. on y va. On voilà. y va, Dominique, vous descendez, s'il vous plaît. Voilà. Ok, maintenant, je bonheur. Voilà. On y va. Merci à tout le monde. Merci à monsieur Ferdinand, responsable de la ligne. Je vous demande d'applaudir bien fort ce monsieur parce que... Non, non, non, c'est bon. D'applaudir bien, c'est bon, il n'y a pas de souci d'applaudir bien fort ce monsieur. Parce que de chaque ligne arrivée, est arrivée c'est 5 h du matin, donc euh, la ligne est installée. Je voulais remercier la ville du Macouba pour l'applaudir bien fort. Est-ce qu'il y a du monde ici Est-ce qu'il y a du monde ici Je veux voir les merlers, les merlers, les merdes, les merlers. Donc là, alors. Ça va mon ami Vous m'avez manqué pendant deux ans, oui. Je oui. Tu m'as pas manqué Je sais, mais non mais tu m'as manqué dans, dans le sens. Pendant deux ans, on n'avait pas le tour. C'était évident de me manquer euh, Parce que chaque année de 5 ans, 7 ans, on vient de m'appuyer à votre tour Et effectivement, tu, regardes, tu vois le monde qu'il y a aujourd'hui. Ça veut dire que tout le monde était impatient de recevoir cette équipe aujourd'hui pas oublié ou amener 1-0 en régalise je te prouve me connaissant je te régalise c'est clair mesdames messieurs vous allez bien vous êtes content d'être là vous êtes content d'être là vous êtes content d'être là excellent je voulais remercier martinique la première je voulais remercier la collectivité territoriale de martinique fdj Bip et clé. On va remercier également Marraine, on va remercier Mille Station Vito, la station du Tour, Aéroport bien sûr, Budget et un Caraïbe, Jardin de Viz, Martinique la première, au ressources Source, Mabelou, voilà le patron du, du le patron du comité qui arrive, monsieur Je vous demande d'applaudir ce monsieur s'il vous plaît, merci. Voilà. Christian Baupin, RCI est là. Si Christian ça va, super. Je voulais remercier également RTM, Régie Transport Martinique. Énergie La Radio, on va remercier bien sûr via la TV, Blue Logistique, la Sonomarie Sainte, Citroën, Canadis, Antisport.com, la Tivolienne, Presta Condom. On va saluer également, mesdames et messieurs, euh, la Tiboulienne, France Sortie, Performance Caraline, Antisport.com. Merci aux partenaires PTP. Bonsoir Mortage, on va saluer également Prince Tropical, Félix Location. Bien sûr, Madine Electric, merci aux partenaires. Mesdames et Messieurs, juste pour moi, je vous demande d'applaudir tous les partenaires de cette 41e du Tour de International de Martinique. Allez. Comment allez-vous, monsieur Nérine, représentant de la CDM Ça va, président Impeccable. Oui. Quelle belle étape. On est toujours souriant. Hein. Alors, ça te fait plaisir d'être là mais oui, bien sûr, pour son expérience, surtout pour ses prises, pour je suis là avec le président, et puis c'est le temps de la collectivité en plus, on parlait effectivement que de, de même à la série de la CPM, vous ne serez pas reprise à nouveau. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir ce grand monsieur, monsieur Félix Mévina, c'est Nicolas Tic qui va l'emporter, Nicolas Ticastien, c'est le crédit victoire qui l'emporte, Il est vite e Merci surtout Monsieur le Surtout c'est la septième qui va prendre cette belle. C'est effectivement que, euh, que euh, l'exécutif que je suis euh, soit ici aujourd'hui en général, vous savez que Monsieur Le n'est pas il y a Alain Dédé. beaucoup, ça ça va Troisième, attention, la troisième place pour la Guadeloupe. Le peuple qui arrive, Axel Camo qui arrive. Mais qui m'ont quitté à pour vous à aujourd'hui Ou bien Félix Qui qu m'a dit à pour vous à aujourd'hui Ou bien Félix On a Félix à la Ah d'accord. à l'aide de dire le président d'honneur, mesdames messieurs, c'est Félix Félix, attention, coureur, mesdames et messieurs. Coureur C'est un coureur de la défense. Président, ça va président oui, très content pour 21, matin, il fait mon dernier étape là. Et puis euh, au Makouba, on a toujours ce rendez-vous, un rendez-vous euh, qu'on essaie d'améliorer. En tout cas, Moun Makouba, oui, mais Makouba, so la la balle, la voilà qui parle à Jolie et au ça va, super. Je rappelle, mesdames et messieurs, quatrième étape, l'homme de 106 300. L'étape du jour était patronnée, bien sûr, par la collectivité territoriale de Martinique. On va saluer, on va remercier tous les partenaires, à savoir la Française des Jeux. On va remercier l'article Boulogne-Antique, la -Boulogne, le la -Boulogne Radio canal International. Martinique, la première. Franchement, mesdames et messieurs, cette année. Je vous demande d'applaudir Martinique la première, je vous demande d'applaudir également via ATV, Katavis, parce que vous pouvez le suivre. Président, franchement, cette année, vous avez fait fort. Non, c'est un total. Cette année, c'est un total. Il me manque euh, une belle victoire en Antiniquais. Bon, pour le moment, ça se passe très bien. Donc, les Antiniquais ne sont pas si mauvais, mais en tout cas, euh, c'est quand même une réussite hein, après deux ans. Euh, on, on a mis la mécanique en route euh, depuis 8 mois et puis euh, voilà le bébé est là et nous essayons euh, avec la direction de course euh, de faire évoluer, de gérer pour que euh, ce tour de Martinique puisse euh, rester euh, la flemme, en quelque part du sport du circuit de Martinique. Voilà Dimitriel Cadema qui à la liste, euh, bah, est arrivé dans les. C'est son avocat c'est porteur du maillot orange, madame de Martinique. Est juste d'arriver à 5h, on est déjà arrivé, voilà. Vous allez bien mesdames, messieurs Super Alors, je me rappeler également tout à l'heure, nous aurons donc euh, le coup du coup, remise donc euh, des trophées, après donc euh, cette euh, quatrième étape, longue de 106 km, 300. l'étape du jour était patronnée bien sûr par la collectivité territoriale de Martinique. Merci beaucoup, c'est le point de lui, ça va bien Voilà, merci donc à vous. Le parcours, ça va au papa Pourquoi ah, pas plus, chauds, plus, Qui joue au toujours nouvelles, qui euh, est là, il y a au au pas de non plus physique. On est en au en tout euh, cas. Oui, toujours euh, vous. Et puis, euh... C'est des exigènes que nous passons dans ouais. tout l'enfant et nous allons acheter que nous perdons belles prestations aussi à Nakouba et puis euh, et, à d'autres où-là, enfin. Magadou, merci. <rire> merci beaucoup. Monsieur Baudou, ça va Ça va, monsieur Vous êtes contents ça se passe bien pour vous Super, merci beaucoup. Donc, euh, bonjour, madame.